Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouveau tour qui s'appelle Position impossible de Brian Brown. Bonjour Brigitte, un petit tour de cartes mais cette fois-ci un tour de cartes un peu spécial. Je te propose de faire un miracle avec toi. En fait le miracle, c'est pas moi qui vais le faire, c'est toi. Allez, ah bah, c'est parti alors. alors. Donc ça, on n'a a plus besoin, un jeu de 52 cartes, jusqu'à là tout va bien, est-ce que tu peux vérifier que toutes les cartes sont différentes C'est bon Très bien. Ce que je vais te demander dans un premier temps, c'est de me dire stop quand tu voudras. Allez, c'est parti Ok, tu mémorises la carte, d'accord, je la montre à la caméra pour que vous puissiez bien la mémoriser. C'est fait, tu t'en rappelleras oui. Alors regarde bien, je vais faire un. Tu connais le mélange américain non, je... Je... Bon je vais le faire. Je vais pas le faire comme un expert, mais je vais le faire comme euh, un... un joueur de poker. Okay. D'accord Alors, mélange américain. Voilà. Hop Comme ça, tout va bien. Maintenant, j'étale. Mm -hmm. Souviens-toi, tu as choisi une carte. Mémoriser une carte qui est quelque part dans ce jeu de 52 cartes. Maintenant ce que je te propose c'est de retrouver ta carte, alors pour cela je vais t'inviter à me nommer un chiffre entre 1 et 52, 20, tu ne veux pas changer, tu es sûr du numéro, d'accord, regarde bien, du bout des doigts, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 cartes. La carte suivante, la carte que tu as sélectionnée. Rappelle-toi, est-ce que parmi ces cartes que je vais te présenter, tu vois ta carte Je les montre doucement. Non. Tu ne vois pas ta carte Très bien. Ce qui veut dire, c'est que ta carte se trouve ici. Normalement. Vérifions. Est-ce que est... tu vois ta carte les doucement non non ça peut pas être celle là non plus non, non plus non. alors ça me laisse penser que soit ta carte c'est celle qui est sur le tapis ou bien j'ai fait une manipulation et je l'ai retirée du jeu tu es d'accord avec moi non. est ce que tu crois que c'est possible que la carte qui est ici que tu as choisi le numéro le numéro 20 ça peut être ta carte tu imagines que c'est quand même fort si jamais on arrivait à ce résultat. C'est vrai, j'avoue. On vérifie On vérifie. Allez, je vais aller doucement et sans geste suspect. Il y a bien une carte que je vois. Quel était le nom de ta carte, s'il te plaît Deux de pique. Deux de, de, de pique Oui. T'es sûr Oui. Je suis content parce que qu'aujourd'hui, Brigitte a fait un miracle. Deux de pique <rire> Yes <rire> Ça t'a plu j'ai trouvé ça génial, oui, surprenant, bien. Voici mes amis, c'est le nouveau tour Position Impossible de Brain Blown, c'est vraiment fantastique. Allez, je vous invite à la semaine prochaine pour un prochain tour. Allez, bye bye les amis.